Excusez-moi pour le désagrément Artiste nous conventionnés par cette édition. de tout ça Ouais c'est vrai J'aime chanter Ma voix Ne touchera peut-être pas Mais qu'est-ce que je t'ai fait de 6 mal moi mois Qu'est-ce que je t'ai harcelé avec ça Ouais tu me disais tout bas. C'est même pas français mon gars Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ouais, ouais tu sais bien, j'en ai ras-le bol moi aussi mon gars Eh, arrête-toi un peu de ce Et dis-moi, à quoi ça m'est c'était des et bien, bien tout ça Je l'ai pris, pris, pris, pris dans mon coin Je ne fais pas, pas de la politique, politique. J'en ai marre de pleurer dans mon coin Je vis ma vie d'artiste doué aïe, aïe Je n'ai jamais rien demandé quand je suis arrivé j'avais rien, juste une paire de chaussures bien trouées Il fallait que j'aille à l'école avec ces, avec ces tordus d'esprit Ouais tu sais toute ma vie c'était du tracas J'avais me suis battu pour mes droits et toi t'arrives là Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai dit et dis-moi par rapport à ce que tu fais, dis-moi hey, Je ne suis pas, hey, je ne suis rien à tes yeux pas, pas quoi, quoi savoir en faire Arrête au cinéma Ouais je me considère être humain Ouais, ouais c'est vrai je suis un schizophrène Fier de l'être malgré tout Excuse-moi pour le désagrément <géris> <géris>